Nice, Roule boule! Bienvenue dans ce 15e et dernier épisode de Wheeler Express à la recherche du sel, où les Wheelers d'Alsace vont quitter le pays nantais pour achever leur quête et trouver le sel. De Nantes à Guérande, en passant par le pont de Saint-Nazaire, c'est plus d'une centaine de kilomètres qui attend nos amis. Il est 7h du matin. La journée démarre. Pour cette dernière étape, on se fait accompagner de Thibaut, qui a été notre guide hier euh, sur Nantes. Il va nous accompagner à peu près sur une vingtaine de kilomètres. Et bien, hop là, guys Roule ma poule les bicyclades au centre de la, de la route mais c'est juste une trop bonne idée et ces anneaux représentent quoi Les anneaux de Buren euh, je crois que c'est euh, pour donner un axe vers l'océan en fait Pardon. Donc, en France, il y a un grand, grand nid. Et là-bas, il y a une ancienne carrière. C'est là où va y avoir l'arbre héron, en fait. Ah ouais. Apparemment, ça sert à rien. C'est genre <rire> une œuvre d'art dans le cadre du voyage à Nantes. Ouais, il y aura une œuvre Donc Ça représente le temps qui passe euh... Son nom, c'est le balancier, je crois. L'ancienne anciennes sablières. Ah, oui, bah oui, du coup, il y, y a un lien. Bah ouais je pense entre le, le sablier, le temps... Euh... Disséminé un peu partout dans, dans Nantes et dans les alentours, il y a beaucoup de, de, de choses un peu comme ça. Je pense vraiment c'est pour que les gens s'approprient un peu le, tout le territoire. Et... En fait ils se réapproprient une histoire industrielle. Euh... Exactement, il y a un mélange en fait entre la culture, l'art, euh, l'industrie et, le, et le, le, le, le commerce et le, et le tourisme. <musique> Mais là-bas, c'est quoi C'est un fort, là-bas C'est là la centrale. D'accord, centrale. centrale de Cordomé. J'ai l'honneur de vous présenter le célèbre château Dupé. du P. Dieu merci, de le château du P est très clair parce que s'il était moucheté, ça serait beaucoup moins intéressant. Il se chauffe, euh, il se chauffe comment au château de P Il me semble que c'est au gaz. <rire> bon, à bientôt ouais. et merci à toi. Merci ouais. à vous pour cette, euh, pour cette super malade. Merci bah. pour votre bonne humeur. Bah, merci à toi de nous avoir euh, enfin, ramené jusqu'ici parce que <rire> euh, c'est un vrai bordel. Hein. C'était ouais, ouais, début euh, je pense que c'était oh, quelque ouais, C'était compliqué. Donc là, il y a le bateau qui il <rire> ouais, y a le bain qui... <rire> ouais, qui arrive. Ouais. Ah, il fait le tour. Euh, donc, donc une... Une... Comme ça. tu fasses, tu prends le bateau ouais, ou... Je prends le bateau de l'autre côté et puis après, bah, moi, je trace tout droit vers saint pierre D'accord. Donc, je pense que j'ai une bataille de borne après pour rentrer. Ouais, ça va. Notre trois quart d'heure bon. Bon. Bah bon retour. Donc on a laissé Thibaut au ferry, il retourne à la maison, il retourne à Nantes. Donc on le remercie beaucoup parce que euh, on serait resté quelques heures à chercher le chemin pour quitter Nantes, je pense. On est passé par plein de petites ruelles c'était sympa. Donc merci à lui euh, pour la visite de hier euh, et nous avoir accompagnés jusqu'ici. Et bah, nous on continue, direction où briac c'est ça non pas du tout pas du tout c'est un vrai vin c'est un vrai c'est parti Voilà. bon on s'est pas gagné encore hein. c'est la dernière étape on est fatigué c'est bon on est, on est où on est, en... on est encore en france je sais pas on est en bretagne enfin en bretagne historique est allez go c'est parti d'arriver là, c'est Alors ça fait quoi de te dire qu'on y est presque Ça sent la fin <rire> On a traversé la France <rire> On a traversé la France quasiment ouais. De là où nous sommes, on voit le pont de Saint-Nazaire Ouais non, On y est On y même, on reste là, À manger maintenant, on se dirige vers euh, le pont de Saint-Nazaire. Euh, War nous a dit qu'il était un petit peu compliqué, qu'il était un petit peu euh, délicat. Qu'avec le vent et surtout les 60 cm de piste cyclable, il n'était pas forcément euh, hyper pratique euh, à utiliser. Mais on s'en fout, on va essayer. Il y a du vent, mais je pense que ça, ça va le faire. Et puis si ça le fait pas, oh, bah, écoute, euh... bah, tant pis, hein. voilà, ce sera ma dernière coup. vidéo. J'ai passé la nage et je vous rejoins à Guéran. Il y en a qui l'ont fait, hein. Adieu. Adieu Adieu Pierre, des impressions. humides. On y est, voilà oh, c'est... Effectivement on est arrivé à Guérande, on a toujours Je pas trouvé le sel Mais où est le sel Je sais pas Où est le sel On va le chercher On est à l'intérieur de ce qu'on pensait être un village en fait. C'est une ville, cette ville. ville. On l'a trouvé On l'a trouvé le il est là. On va piquer la brouette. Je il crache dessus. J'ai fait 1800 morts pour mettre un ouais. gros malheur là-dedans. On l'a trouvé le je... Accroche la brouette, on <rire> y va. Après 1800 km, on l'a trouvé. Il est, il, est on on il, est mmh, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Fleur de sel. Fleur de sel. Voilà. Ça, c'est top. Gros sel et fleur de sel. Voilà. On en a les deux. Et on va en profiter pour aller visiter les marais salants. trouver Paul-Louis, hein, parce que ce serait bien qu'on passe la soirée ensemble. Et c'est ainsi que s'est terminée cette folle aventure de 1834 km. On remercie toutes les personnes qui ont permis de rendre possible cette aventure exceptionnelle, ainsi que tous les wheelers et amoureux des ETPM qu'on a pu rencontrer tout au long du chemin. A très vite pour de nouvelles aventures, hop la guys et roule ma poule. How go.